On va commencer donc avec, j'aimerais ça que vous me parliez en ordre de qu ce que ça représente pour vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites comme, euh, dans votre travail, qu en quoi l'accessibilité et les standards sont venus euh, changer quelque chose dans votre façon de faire. Ouais. Donc, euh, bon, pour expliquer un peu, euh, moi, je travaille chez William, gère donc l'équipe expérience utilisateur chez William. Euh, ce qu'on fait par rapport à l'accessibilité, d'une part, ce qu'on doit mentionner, c'est que nous, on développe des expériences numériques, donc on est beaucoup au niveau du web, mobile, tablette. Euh, puis l'accessibilité, c'est un peu tout ça, hein, c'est rendre euh, finalement tous ces outils-là accessibles à une majorité de la population. Euh, je vous dirais que jusqu'à cette année, euh, on avait fait peu sur l'accessibilité, pas parce qu'il n'y avait pas une conscientisation à l'effet de, de, de la nécessité de le faire, mais je crois que le, la demande était plus ou moins au rendez-vous. Je pense qu'avec la législation qui a commencé à s'imposer cette année, euh, la réglementation fait en sorte que dans nos clients qui sont plus du côté gouvernemental ou euh, public, ben, eux n'ont pas le choix de s'y conformer, donc forcément, dans leur sélection de fournisseurs, nous, on doit offrir ce niveau de service-là, d'accessibilité. Donc, c'est par la force des choses qu'on a, qu a pris le virage cette année. Euh, c'est dommage que ça soit juste par la force des choses et non pas par devoir de bons citoyens. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on devrait voir les choses. Mais enfin, bref, donc cette année, ça a été pour William euh, une année de transition à former les ressources. Euh, puis bon, je sais qu'on va en parler un peu plus tard, je crois, par rapport à ce sujet-là, mais euh, ça a été donc un, un virage, il y a des ressources qui étaient déjà formées. Mais euh, je crois que mon collègue en a parlé plus tôt euh, aujourd'hui. Euh, c'est pas l'accessibilité, c'est pas l'affaire la, d'une seule personne. Euh, moi, chez William, je porte un peu le flambeau pour essayer d'amener ça, mais en réalité, on avait commencé avec une personne qui était réellement certifiée, si on veut, au niveau de l'accessibilité, puis on s'est rendu compte que c'était euh, impossible à implanter. C'est pas toutes les personnes, finalement, dans la chaîne de production. C'est n'est pas d'appeler ça une chaîne de production. Je trouve que ça, ça, ça dés déshumanise le, le processus, mais enfin, bref, euh, tous les gens impliqués dans la conception, dans le, donc, donc, le, le, le, le développement de, de, de, nos, de, de nos interfaces numériques soient conscientisés, puis qui sachent les, les, les rudiments, finalement, de l'accessibilité. Puis oui, il y a des gens qui vont avoir forcément des connaissances plus poussées que d'autres, mais ça prend au minimum, pour tout le monde dans l'entreprise, une connaissance minimale, à mon sens à moi, au moins pour qu'on parle un peu euh, le même langage, puis ensuite d'avoir des experts qui peuvent réellement porter, euh, je sais pas, il y a des gens qui appellent, qui appellent ça des ninjas aujourd'hui, euh, euh, on peut les appeler des champions, on peut les appeler comme on veut, mais il en, ça en prend plusieurs dans, dans toutes les équipes. On va euh, Donc, voilà. y revenir. Donc, euh, je vais passer le micro parce oui. que je pourrais vous jaser tout le long. Je ne sais pas, vous me voyez venir. Hein, ah, fait que... <rire> François, prends-y le micro. Là. <rire> ben, je pense que tout ce qu'Anastasia a dit est vrai. On rencontre les mêmes, euh, les mêmes difficultés. Euh, historiquement, chez Niron. je pense que pour nous, l'accessibilité, c'est d'abord quelque chose d'un peu abstrait. Euh, c'est quelque chose qui était porté par des ninjas. Donc, c'était dans mm -hmm. chaque groupe d'identifier euh, l'intégrateur euh, qui était le petit génie puis pour qui c'était important, le designer qui comprenait la problématique des contrastes, euh, le rédacteur qui comprenait la façon d'écrire pour le web et qui prenait ça en compte. Donc, dans chacun des groupes, il y avait quelqu'un qui le faisait bien. puis pour tous les autres, ça devenait quelque chose d'abstrait. Le plus gros changement, je pense justement, la norme gouvernementale, vient soudainement euh, nous donner le droit d'exiger du client qu'il exige de nous que nous fassions de l'accessibilité. <rires> On va revenir aux autres points. On va essayer de s'en garder un peu pour les. à chaque étape. C'est probablement l'opportunité aujourd'hui, c'est justement que soudainement, tous ces gens-là qui travaillaient dans l'ombre se retrouvent soudainement à des superstars, puis on peut les mettre en valeur. Alors, chez Libéo, l'accessibilité, c'est quoi? C'est quelque chose à quoi on a commencé à s'intéresser il y a environ trois ans. Euh, on a commencé tranquillement, un petit peu naïvement, en se disant « on va le faire, ça serait positif pour tout le monde ». On s'est vite rendu compte que c'était beaucoup plus complexe qu'on qu pensait. Aujourd'hui, pour nous, l'accessibilité, c'est plus rendu quelque chose qu'il faut faire pour le client, c'est rendu, pour nous, c'est de la qualité web. Donc, un site web de qualité se doit d'être accessible. Donc, pour tous nos projets, il y a vraiment un effort qui se fait euh, de faire l'accessibilité à différents niveaux, selon euh, les réalités du client. Donc, pour le gouvernemental, on pousse plus loin. Donc, mais dans tous les projets, pour nous, c'est une bonne pratique qu'on veut que ce soit appliqué sur tous les projets et non juste dire « Ah, ben j'ai besoin d'un site qui respecte l'accessibilité. La, okay. » Merci. Chez Aux Technologies, euh, ça a été créé en 2006. On est une firme, euh, au départ, on était euh, beaucoup dans des mandats d'accompagnement dans le réseau de la santé sur des projets majeurs. En 2006, il y a eu le plan d'informatisation qui a été lancé, fait qu'on a eu plusieurs mandats. En 2011, on a gagné un énorme mandat en développement web, bien, un, un, un énorme pour une, une firme de notre taille, là, plus de 5000 jours personnes. Euh, ça. fait qu'on est devenu une firme qui fait un peu des deux, l'accompagnement dans le réseau de la santé et du développement web avec les technologies Microsoft. Il y a eu un moratoire en 2011 dans le réseau de la santé. Ça faisait cinq ans qu'on existait. On a fait un positionnement, une réflexion stratégique plutôt pour voir est -ce que on se, comment on se repositionne face au marché. Puis on a décidé de passer d'une firme de généraliste à une firme de spécialiste dans deux domaines, l'accessibilité du web, puis l'interopérabilité des systèmes, qui, dans ce cas-là, c'est un énorme besoin au niveau de la santé. Il y a 7000 systèmes qui existent et qui sont interconnectés interconnecter, c'est un défi majeur. Au niveau de l'accessibilité du web, euh, moi-même, euh, j'ai eu un accident à le 4 ans, je n'ai parlé à Ali québec euh, j'ai eu, euh, en fait, à 4 ans, j'ai eu un accident, je me suis dé déchiré la rétine l'œil gauche, ça fait que je n'ai jamais vu de l'œil gauche, vraiment, puis l'œil droit compensait, puis en 2008, j'ai eu un accident euh, au hockey, puis euh, la rétine, euh, dans le fond, j'ai une cicatrice sous la rétine, qui fait que euh, je vois comment brouiller un petit peu le contraste euh, je, ben, je, ben, je suis bien sensible aux contrastes. En fait fait. Tu comprends l'importance. Oui, je comprends. Ça m'a donné vraiment euh, l'importance des sites web accessibles, euh, même des outils bureautiques permettent de zoomer. J'ai découvert ça. Puis, euh, quand tu travailles en informatique, c'est quelque chose de bien important. Si on parle, on va rester peut-être avec, avec toi. Pour, par rapport à votre clientèle, quelle sorte de clientèle euh, vous avez? puis Qu'est-ce que ça a changé pour eux autres? Est-ce que c'est venu d'eux autres le besoin? Est-ce qu'ils semblent aussi comprendre ça, euh, l'importance que ça a? Puis le genre d'offre de services que vous offrez pour vos clients par rapport à l'accessibilité? Notre clientèle est surtout gouvernementale. On est beaucoup dans le réseau de la santé. On est au ministère des Transports, mais euh, j'ai fait ma carrière au gouvernement, fait que euh, c'est 99 de notre chiffre d'affaires. Euh, la, ça fait que l'arrivée des standards, ben, c'est sûr que dans les appels d'offres, on voit des exigences là-dessus. Nous autres, on a choisi pas de, de se positionner plus du côté de l'accompagnement, dans, dans, du côté de l'accessibilité du web. Autrement dit, des mandats de validation de sites web, on en fait un actuellement pour euh, 10 sites gouvernementaux. Euh, des mandats de formation, on, fait, on a une offre de services en formation sur InDesign. Euh, des mandats de, de tests utilisateurs et des mandats de conseil stratégiques. On a Yves Vudon qui travaille en étroite collaboration avec nous autres. Fait on a développé une offre de service un peu complémentaire. On, on, on, je ne pense pas qu'on ait un système de 5000 jours à développer demain matin, mais on, on commence quand même on a, on a avancé dans l'adaptation de notre boîte à outils euh, pour qu'il soit accessible. C'est un peu ça. Jean-François donc, euh, pour les clients de l'IBO, ben, peut-être rappeler un peu l'IBO, c'est on est vraiment des. Euh, on crée des sites web, donc on est vraiment une agence verticale, donc autant en conseil en avant, en amont, qu'en production. En fait, on est vraiment spécialisé en production, puis euh, même par la suite, donc en, en maintenance. Donc, pour nous autres, l'accessibilité, on la vit vraiment au, au, au complet. Euh, on a beaucoup de clients gouvernementaux et des clients dans le privé. C'est assez comique les réactions des clients. C'est-à-dire qu'au gouvernement, ce qu'on vit présentement, c'est que tout le monde a mis le GQRI dans ses appels d'offres, mais sans vraiment comprendre qu'est-ce que ça impliquait. Donc euh, là, tout le monde, euh, c'est le gros buzz de l'accessibilité, mais il n'y a personne qui sait vraiment c'est quoi. Fait qu on arrive on leur dit « oui, mais si tu veux respecter, ça veut dire que, bon, euh, ta affaire, on ne pourra pas le faire. Ben, pourquoi? C'est une grosse… Ben, » Entre autres, avec les, les différents fournisseurs de services, euh... Est-ce que d'après toi est-ce qu'ils sont cohérents dans la façon de demander la conformité à l'accessibilité à tout le monde Non, exactement. Donc pour nous ça nous cause vraiment de problème parce que quand on prévoit l'accessibilité, il y a quand même des coûts attachés à ça et là on arrive quand on soumissionne ben c'est pas tout le monde qui soumissionne sur le même pied d'égalité et les personnes du gouvernement sont pas capables de distinguer ça vraiment présentement. Donc c'est une grosse problématique et c'est comme plus on est obligé de le faire, on le met dedans puis après ça on verra qu'est-ce qu'on fait avec. Dans le privé, on vit ca carrément l'inverse. Dans le privé, euh, les gens c'est beaucoup plus facile de faire de l'accessibilité dans le privé parce que les gens comprennent la valeur ajoutée. Ils comprennent vraiment c'est quoi. Donc, les clients, on leur explique, ça prend une demi-heure à leur expliquer c'est quoi l'accessibilité, pourquoi qu il faudrait qu'ils le fassent. Tout de suite, ils font leur calcul, ils disent « Hey, c'est rentable, je vais sauver tant d'argent sur des téléphonistes. Go, let's go, on fait y va. » Finalement, malgré que ce n'est pas obligatoire pour eux autres, tu, tu sens qu'ils ont une meilleure réception. Les plus belles réalisations acceptent présentement, nous, c'est dans le privé qu'on les fait. Donc, au gouvernement… Il y en a qui se font, mais c'est toujours des batailles pour réussir à se rendre. Et aussitôt qu'on dit « bon, ben, il faudrait changer de telle petite chose »,« ah non, non, on fait une dérogation pour ça, puis… » Les dérogations, oui. Les dérogations, ils pleuvent de partout. Finalement, il n'y a personne qui veut les signer, personne qui veut s'engager. Mais pareil, on perd un temps fou à réexpliquer, réexpliquer tout le temps pourquoi l'exciter, pourquoi c'est important. Donc, je vois vraiment une différence dans nos deux types de clientèle. OK. Jean-François euh, oui, effectivement, il y, a une, il y a une différence entre les deux types de clientèle. Neuron sert les deux. Donc, le bureau de Neuron de Québec va servir une clientèle gouvernementale. Euh, le bureau de Montréal, Toronto, les autres bureaux vont servir des clientèles plus privées. Donc, on voit… Plus fort. <coughs> plus fort on, donc, on sert gouvernemental en ville de Québec et on sert euh, le privé dans les autres bureaux du réseau. Euh, la demande au Québec, par exemple, à Montréal, là, effectivement, dans, dans les deux dernières années, on a vu vraiment des, des, des requêtes très concrètes autour de l'accessibilité. Euh, effectivement, les gens ne comprennent pas. Même au privé, moi, j'ai encore de la difficulté à, à convaincre euh, les clients. À... En fait, ce qu'on essaie de convaincre le client de faire, c'est pas juste de rencontrer la norme d'accessibilité, c'est de produire quelque chose qui va réellement être utilisable par une, une personne qui a un handicap. Donc, de faire l'effort de rencontrer la norme, c'est une chose. Ça, tous les clients sont prêts à le faire. Certains n'ont pas le choix, effectivement. Pour, mais très peu encore le font... Euh, parce qu'ils sont de bons citoyens. Mais quand, il doit y avoir dans le privé plus de monde qui vont dire euh, c'est pas ma clientèle, j'ai personne. C'est tout le monde qui dit ça. Il y a personne qui vieillit, qui dit ça. personne. Non, non, non, non. Ils ne sont okay. pas rendus là encore. Ces genres de réflexion, euh, ce sont des gens qui pensent en statistiques. Et euh, ils, en fait, c'est très difficile de les contredire dans leurs statistiques parce mmh. que là, ça leur demande de retravailler leur pitch, de retourner voir leur boss, puis de. Donc, il y a un espèce de discours qui est difficile à tenir, mais effectivement, c'est là où on essaie de discuter avec eux. cest dire, dire effectivement, bon, il, y a, il y a déjà de dire que toutes les améliorations qu'on apporte pour l'accessibilité font du sens au niveau ça. des affaires, mais aussi, comme j'en ai parlé un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a des contextes qui sont handicapants. Donc, dans le fond... Un utilisateur qui utilise son mobile au soleil, il se retrouve à avoir un problème de contraste, peu importe s'il y a une vision parfaite. Donc, c'est vraiment de, de ramener ça, de dire oui, on va aller chercher le PR autour d'avoir créé un, un site qui, qui, qui aide les aveugles, même mmh. s'ils si sont peu nombreux à l'utiliser. Mais au-delà au de ça, on a créé un site qui sert à tout le monde mieux. J'ai assisté à, ce matin à ta présentation, puis tu as vraiment présenté ça comme, vous le mettiez, comme une qualité… Qui allait avec les autres, je, ce que j'ai perçu, est-ce que vous fait, est ça doit aider pour ces clients-là? Oui, c'est ça. L'idée, dans le fond, ce que les, les clients apprécient, en tout cas surtout du domaine privé, quand ils viennent nous voir, ils viennent nous voir pour créer une expérience utilisateur qui est excellente. Donc, de, de les amener à réfléchir c'est qui réellement mon consommateur? Ce n'est pas seulement un segment de femmes de 29 à 49 ans, ce sont des individus, ils ont des noms, ils ont des besoins, ils ont des difficultés. Donc, à partir du moment où on arrive à convaincre un client, à, à humaniser sa réflexion au-delà d'un segment marketing, c'est là qu'on l'amène à vraiment réfléchir aux problèmes qu'il essaie de résoudre. Puis, généralement, quand on peut l'amener à, à penser, à faire un design qui est universel, qui sert à tout le monde, ben son, son besoin d'affaires est mieux servi mm -hmm. est parce qu'il va avoir un meilleur taux de conversion. Il va vendre plus de gizmo. Il va... Mais au-delà de ça, il va avoir une expérience qui, qui est agréable, qui est mémorable. Puis ça, ça va l'aider euh, dans toutes ses affaires. Okay. D'accord. Merci. Anastasia? C'était quoi la question déjà? <rire> <rire> par rapport, à... ben, c'est toi qui dé... t'as débordé peut-être <rire> ben, un petit peu tantôt. Okay, alors, au niveau de votre clientèle. <rire> j'ai déjà répondu <rire> à sa question. <rire> Je, pour vos clients, est ce que tu te resteraient oui. à dire sur, par ben, rapport en fait, à votre clientèle, euh... puis justement, quel genre d'offre de service, est-ce que vous, vous l'intégrez dans votre offre standard ou vous avez quelque chose de particulier, une offre de service particulière par rapport à l'accessibilité? Ou est-ce que vous en faites juste à la demande? Ou vous je... présentez ça comme intégré de façon générale? Je vous dirais bien honnêtement, euh, aujourd'hui, on, <coughs> on est encore… Il faut que je parle plus fort. Hein? <coughs> Donc, euh, aujourd'hui, on est beaucoup plus à la demande euh, parce qu'il faut encore… Euh, je vous dirais que si le, si le besoin n'est pas manifesté par le client, euh, il faut mettre énormément d'énergie pour pouvoir justement expliquer ce que c'est l'accessibilité et faire valoir euh, justement les bénéfices. On peut, je pense que tous les gens qui sont ici sont forcément conscientisés puis vous, vous êtes probablement vendus. Euh, mais vous restez quand même une minorité. Euh, moi, des clients, j'en vois au quotidien, puis euh, on pense à l'accessibilité encore. C'est encore, ah oui, l'handicap, c'est les causes extrêmes. Puis tout ça, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on a entendu parler de, de, que non, l'accessibilité, c'est un design universel, un meilleur design, une meilleure expérience pour tous. C'est loin, de loin marginalisé avec les, les handicaps et tout ça. Donc oui, ça inclut ça forcément. Donc, euh, je pense que nos clients sont pas encore rendus là. Donc, euh, c'est peut-être une réponse facile à moi à donner, mais il y a encore énormément d'évangélisation à faire, tant à l'interne dans nos entreprises que du côté client. Euh, il y a énormément de, de connaissances à aller chercher. Donc, c'est une chose d'être conscient, mais euh, à, mon, à mon sens, à moi, euh, on n'est pas encore rendu là euh, de, au niveau de la maîtrise du sujet. Mais vous ne faites pas de. Faites Donc, pas à la demande, c'est-à-dire que l'ergonomie qui la le demande fait, ou ne la demande pas, vous allez en faire. Tout à fait, parce que l'ergonomie, ben ça fait des années maintenant qu'on okay. en parle. Euh, l'ergonomie, bon, l'accessibilité aussi, ça fait des années, mais pour une raison quelconque, peut-être parce que, bon, mon, à mon sens, à moi, c'est un peu un paradoxe, l'accessibilité, c'est pas très accessible. Donc, euh, à, à plusieurs points de vue. Donc, le sujet aujourd'hui euh, est encore aride pour plusieurs d'entre nous. Euh, je ne sais pas si vous partagez un peu euh, cette opinion. Euh, Ce n'est pas perçu comme sexy, c'est des contraintes l'accessibilité. Alors qu'on devrait voir les contraintes comme un élément pour se dépasser, pour innover, pour ramener de la créativité. On sait qu'en design, simplement quand on parle de design de façon globale, on dit que les contraintes nous amènent à être plus innovateurs. Donc, on devrait prendre le même parallèle quand on parle d'accessibilité. Enfin bref, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'accessibilité. Tant qu'être bien parti, je vais te demander si les changements que ça a demandé chez vous, qu'est-ce que vous allez. Il y a sûrement une résistance aux Tout à chances, fait, à ce... grosse. Ben oui, surtout parce que surtout chez les créatifs, hein, ouais. Comme je disais, tantôt quelqu'un, si tu as ta boîte de créolos de 200 couleurs, puis tu l'amènes à 6 couleurs, ouais. Peut-être quand il est très, il faut être très créatif, pour être en... encore aussi bon. Hein. Ben, la créativité passe pas juste par la couleur, hein. non, il y a autre chose, mais effectivement, effectivement mais c'est un peu ça, c'est ouais. d'ouvrir un peu ses horizons puis dire ben on a, a d'autres choses que que, que des couleurs avec quoi composer, on a des idées, on a… Alors, chez vous, vous avez… Donc euh, des là, idées je vous dirais, ces... euh, on est encore dans le processus de transformation. Euh, on a, donc, comme je vous disais plus tôt dans ma première intervention qui était trop longue, euh, on a commencé plus concrètement depuis la dernière année à vraiment s'intéresser plus concrètement à l'accessibilité, c'est-à-dire plus qu'une personne ou deux. <rire> euh, donc, Pardon? Ça a doublé ouais, l'intérêt. Ben... Non, mais <rire> c'est-à-dire que là, ouais, on en a beaucoup plus que doublé, en fait, maintenant, en fin d'année. Mais on est en formation, je vous dirais. Puis, euh, on, donc, on forme les ressources à tous les niveaux, euh, que ce soit les directeurs, que ce soit euh, les experts, donc les programmeurs, les intégrateurs, les ergonomes, les designers. On est donc en processus de tout former ce beau monde-là, qui sont à derrière de toutes les, les, les conceptions qu'on fait et les développements qu'on fait. Euh, et puis on, on travaille très autrement encore avec des cons, consultants externes qui viennent valider notre travail donc en toute honnêteté on est en train de, de vraiment euh, se bâtir euh, une gang de ninja <rire> puis euh, c'est euh, un défi parce que le, le, le principal défi comme je vous disais c'est de de rendre la chose sexy c'est transformer cette perception là que c'est juste une, pour, un paquet de contraintes pour l'extérieur ou à l'intérieur. non non à l'intérieur à l'interne à l'interne. Puis je pense que, en un petit peu avec François, ouais. Jean-François Chanteau, ben, pourrait... je vais passer euh, et me raconter une belle histoire. Tu sais, ben, c'est ça, tu pourrais la raconter. <rire> euh, bon, les changements à l'interne, ça fait, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille à l'accessibilité, euh, je dirais non officiellement. Le, le, le challenge qu'on avait dans le fond, c'est je veux dire, quand on travaille nos interfaces, tous les gens, on, on a des processus de revue. Donc, on, on revoit, il y a toujours quelqu'un, une deuxième personne qui revoit le travail de son confrère. Donc, Là, tu parles par rapport à l'accessibilité ou de par rapport, à, par rapport au design okay. en général. Quand on, on, quand on construit un produit digital, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours travailler en équipe. Il y a toujours quelqu'un qui révise le travail de son confrère, simplement pour donner une deuxième opinion. Euh, dans nos processus de revue, bien, il y a toujours eu cet aspect-là qui était considéré, c'est-à-dire l'accessibilité. Si un formulaire n'est pas accessible, le formulaire n'est pas complet. Donc, ce n'est pas une question dans ce temps-là de… de de le faire parce qu'on a été forcé de le faire, mais bien parce que c'est la bonne façon de faire un formulaire. Un formulaire, un, chaque champ a un libellé, les libellés doivent être compréhensibles. Ça fait partie des normes qui sont attendues des gens dans nos équipes de le faire correctement. Maintenant, ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de, de le dire puis de nommer ça comme du bon design. On peut vraiment dire que c'est de l'accessibilité. Puis le chargé de projet qui est à côté puis qui dit non, on ne fait pas d'accessibilité sur ce projet-là, ce n'est pas dans le scope. Mais oui. là, c'est dans le scope. Okay. Fait il, y a, il y a un changement aujourd'hui dans la mentalité de, de production qui fait que maintenant, l'accessibilité est dans le scope du projet. Ce n'est plus simplement un truc de qualité, c'est une obligation. Fait ça, ça c'est fantastique pour nous. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de résoudre le, le problème à l'échelle des équipes. Hum. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je disais, il y a des ninjas dans chaque équipe qui se préoccupaient de ça et qui comprenaient ça. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est rendre tous et chacun dans les équipes euh, conscients et efficaces sur ces sujets-là. Mais sujet est-ce que vous avez changé votre façon de faire ou êtes-vous en train de le faire ou penses-tu qu'on peut encore travailler? De la... Ça a tu un impact un sur chantier. votre façon de, oui, de travailler? Oui, c'est un chantier. Euh, je veux dire, on a, je, je, il y a des outils qui sont déployés tout simple. Les intégrateurs ont des outils pour valider leur code. Donc, c'est quelque chose que tout le monde doit avoir puis tout le monde doit valider son code avant de le soumettre. Euh, les designers ont des outils pour valider les niveaux de contraste. Avant, il n'y en avait pas. Il fallait leur suggérer de l'utiliser. Aujourd'hui, ils en ont. Ils doivent l'utiliser. Ça a changé la mentalité du sens où, euh, avant, on pouvait dire à un designer Hey, ton niveau de contraste, il a pas l'air excellent. On peut-tu le retravailler Tandis qu'aujourd'hui, si on fait ça, c'est parce que lui, il ne l'a pas fait avant. Il n'a pas fait l'exercice. Ça fait que un petit peu comme Hey, tu pas bien fait ton travail. Là. Ça, ça change la mentalité. De de se faire prendre à faire une erreur plutôt que de se faire suggérer d'amener une modification. Donc, on essaie d'amener certains points de base comme étant des attendus, des requis qui disent « si tu es un bon designer, tu as déjà anticipé toutes les problématiques mm -hmm. de contrat. » Ce n'est pas moi comme expert en accessibilité à te le dire, c'est toi de m'arriver avec un design accessible puis moi de te challenger sur des choses beaucoup plus sophistiquées. Donc, dans l'équipe, on a des, des, des gens qui sont considérés comme des experts en accessibilité qui vont s'occuper de tous les sujets très pointus. Justement, là, justement les, les éléments de structure de code ou euh, des solutions plus sophistiquées, mais pour la base, pour les éléments qui font 80 de ce qui fait qu'un site est accessible, on s'attend que tout le monde soit au même niveau. Yeah. Ça demande la formation, ça demande d'installer mmh. les outils, mais le simple fait d'installer les outils sur le, le, le poste de travail de la personne vient lui le départ, dire que si c'est pas s'en servir, il y a une problématique. Ça, il peut pas dire « je l'avais pas ou... ».« Je ne l'avais pas, je le savais pas, etc. Okay. » Donc, c'est vraiment c'est comme ça. L'autre chose qu'on fait, c'est... Euh, de, de regarder à chaque, euh, chaque point. Un intégrateur, on lui présente, quand il présente son code, moi, comme directeur euh, UX, j'aurais tendance à regarder l'interface, le visuel et dire « c'est très beau, c'est comme la maquette, merci beaucoup ». Le premier réflexe, c'est d'ouvrir et de commencer à lire le code. La première chose que ça dit aux intégrateurs, c'est euh, « je ne me préoccupe pas seulement de ce que moi je fais, je me préoccupe de ta discipline ». Donc, quand tu commences à lire le code HTML puis à regarder les éléments de structure, Bien, soudainement, le débat change complètement. Je ne suis plus là pour vérifier ce que moi j'ai créé. Je suis là pour vérifier ce que lui a fait. Et donc, je l'engage sur sa discipline. Okay. En faisant ça, bien, évidemment, soudainement, ça vient. l'intégrateur devient plus motivé parce que je regarde son code. Je ne vais pas juste regarder s'il a bien rendu ce que moi je voulais. Okay. Ça, bien, évidemment, après un certain temps, moi ce que j'ai vu sur, sur, sur un des projets, c'est que les intégrateurs compétitionnaient pour euh, trouver des solutions accessibles dans l'HTML qui étaient meilleures que l'autre. Donc, ils il gardaient les scores, à savoir quand est-ce que je disais ah, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ils gardaient des scores pour savoir qui allait me faire réagir positivement le plus mmh. quand je regardais le code. Fait que quand tu arrives à développer dans tes équipes ce niveau de motivation-là, de challenge-là, soudainement, ça devient un jeu, ça devient quelque chose qui, qui est personnel. C'est un élément où les gens peuvent se différencier et dire, moi, j'ai travaillé, j'ai sorti quelque chose de particulièrement meilleur que mon confrère, puis c'est amical comme compétition, mais c'est très, très efficace pour okay. faire cha changer les mentalités. Est-ce que ça a une influence sur le challenge? et tu là ça a-tu entraîné un challenge pour le reste aussi? Est-ce que c'est est en harmonie ou c'est vu comme une couche à part? C'est constamment à refaire. Les gens, tu sais, dans le web, les, les, on a un niveau de roulement qui est quand même assez élevé. Les gens, ils changent d'agence ou ils se déplacent. Donc, il y a toujours quelqu'un qui arrive de l'extérieur qui n'est pas familier avec cette culture-là. Donc, c'est toujours de l'expliquer. Si euh, les deux designers vont travailler, je vais commencer à dire « non, les contrats ne sont pas suffisants », puis l'autre va donner un coup de coude, « je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire ». C'est constamment à refaire. C'est d'amener les, les gens qui arrivent et qui perçoivent ça justement, comme une contrainte, ben, c'est de les amener à changer leur perspective pour dire « non, ok, ce n'est pas une contrainte, c'est un élément d'excellence », puis c'est une façon dont tu te différencies comme artisan pour dire bon, « je, je maîtrise mon art plus que quelqu'un d'autre ». Jean-François? Euh, nous, au niveau des changements l'entreprise, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé même jusqu'à la façon qu'on fait des sites web. Euh, premier site accessible, juste pour vous donner euh, un exemple de qu ce que je peux parler, premier site accessible qu'on fait, on se dit « let's go », on met toute notre énergie dessus. Chaque corps de métier a dit « oui, regarde, moi j'ai tout fait mes vérifications, c'est fait, c'est fait ». On ça. passe ça à l'expert, puis l'expert nous dit « ouais, celui-là, il faut que je l'épingle sur le mur de la honte <rires> ». Donc, on s'est aperçu que c'était pas est juste… qui l'expert c'était lui. <rire> en tout cas, ça a fait un tollé à l'interne, donc ça a découragé beaucoup de monde. Mais c'est pas grave. On s'est redressé les manches et on a décidé de recommencer. Finalement, bon, on a passé par plusieurs étapes. On s'est dit bon, OK, il faut travailler tout le monde ensemble. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est bien beau. On s'est mis à faire des checkpoints. On a essayé cette méthode-là à, à différents endroits. Puis même encore là, on est arrivé à la fin. Puis ça ne donnait pas la, le niveau de qualité euh, qu'on désirait. Fait que finalement, on a viré ça, plus l'accessibilité, maintenant, on dit que c'est un niveau de qualité à atteindre, tout simplement. Puis, on veut se rendre jusque-là. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce n'est pas juste des checkpoints, ce n'est pas juste des vérifications. C'est-à-dire qu'il faut que l'information communique tout au long du projet. Tu sais, pour, pour faire un site web accessible, il faut détruire les silos. Puis, c'est ça, tu sais, quand je regarde avec le, le, le, le recul, les gros, le gros changement qu'on a fait, c'est qu'on a détruit beaucoup de silos à l'interne. Donc, tu sais, on avait bon, les stratèges qui étaient là au début tout seul, faisaient de l'affaire, livraient, livrable. Puis après ça, bon, ben, l'architecture d'information partait de là, puis continuait. Bien, tous ces silos-là, il faut que tout le monde se parle. Puis tu sais, je dis souvent en joke maintenant, c'est à la première réunion de début de projet, là, quand les stratèges sont là, là il ben, faut que le gars qui s'occupe de l'hébergement à la fin, il soit assis à la table, parce que ça a un impact sur lui. Donc, c'est vraiment comme ça. On n'est pas parfait. On n'est pas rendu encore euh, super bien intégré de façon parfaite, mais je pense que c'est la vision qu'on a réussi à faire pour réussir à faire passer le changement. Et c'est encore un combat de tous les jours. Comme disait Jean-François, il y a des nouveaux qui arrivent. Chaque fois qu'il y a des nouveaux qui arrivent, il faut, re, faut reformer, il faut les remettre dans le bain, tout ça. Fait que chaque fois qu'il y a des nouveaux, on le voit, là. il y a moins de demandes sur les questions d'accessibilité. On a mis un chef de pratique aussi à l'interne. On le voit, les demandes diminuent. Puis à un moment donné, le directeur de production se réveille et dit Hey, hey qu'est-ce que vous faites, gagne Vous avez oublié. Puis ça remonte. C'est un petit peu la réalité et le changement qu'on a vécu. Okay. Merci. Merci. Bah, chez Tchao, comme je vous ai parlé tantôt, je euh, la pratique d'accessibilité du web, euh, nous, ça s'inscrit dans un changement stratégique. Ça fait qu'on on a décidé de, de se spécialiser en accessibilité du web et en interopérabilité. fait que le changement il s'est fait comment? Bien, de la part de l'équipe, en fait, ça a été très bien accepté. Aujourd'hui, euh, ils s'aperçoivent l'importance que ça prend sur nos affaires, sur, notre, sur le développement de l'entreprise. Mais si je prends individu par individu, on a des développeurs web. Il, ferait pas, il en ferait pas une carrière de, de, de juste faire de la validation de l'accessibilité. Euh, tous et chacun. Le faire de temps en temps, c'est une chose qu'on me dit. Par contre, Bon, ils s'aperçoivent que c'est bon pour l'entreprise, mais ils s'aperçoivent aussi que c'est des bonnes pratiques en accessibilité. On a une équipe qui, qui, qui est de qualité, qui veut faire de la qualité, puis de connaître ces standards-là ou les pratiques d'accessibilité, ça améliore leur programmation. Puis euh, tout ce qu'on fait maintenant en, en, au niveau du développement, bien, on, on tend à s'améliorer ou à intégrer l'accessibilité dans, dans nos pratiques aussi. Puis au niveau du… du pour rentrer ça et améliorer, est-ce que vous êtes allé par… De l'embauche, est-ce que euh, perfectionner le monde? Ou par rapport à l'embauche, est-ce que vous trouvez que les jeunes qui sortent des écoles sont prêts à cette réalité-là? Pas du tout. Puis euh, comme c'est euh, récent... Il euh, y, y a peu d'experts, là, à Québec, euh, le nom qui revient tout le temps, il est là. Donc, <rire> euh, <rire> euh, ce qu'on a fait euh, chez Tchao, c'est qu'on a, première étape, formation. Yves, dans sa conférence ou dans ses conférences, Yves Udon, on dit souvent « formation, formation, formation ». fait on a eu de la formation, justement, de Yves Udon sur la sensibilisation aux standard. On a eu de la formation de la coopérative. On a eu de la formation, euh, on était à l'Institut... Euh, de... Nazareth Webride, oui, on a envoyé euh, un conseiller là-bas. Euh, Toi-même, tu es venu donner une formation à l'équipe euh, récemment. Euh, mais on s'aperçoit que la formation, ça ne fait pas des experts. Ça fait que nous, la façon d'intégrer ou de, de, de, de maîtriser l'accessibilité, c'est euh, justement de faire des partenariats avec les experts reconnus jusqu'à temps que l'équipe interne développe toute l'expérience. Parce que le, le, dans le fond, euh, la formation, ça remplace pas l'expérience. On est. Euh, on, tantôt, ma collègue disait que c'était pas une science mature. Ce pas mature. Il y a encore des cas aussi que le jugement a sa place. Euh, ça fait qu'on est. Euh, ce qu'on fait. Oui, c'est quand même bien qu'il y ait le jugement encore sa place. <rire> c est, c est, ça fait que c'est pas des robots qui, qui font de l'accessibilité. Ça prend. Euh, ouais. Puis, puis c'est l'expérience qui amène ça. Ça fait qu'on va chercher des experts d'expérience. Puis, on continue de le faire tant et aussi longtemps qu'à l'interne, on ne sera pas solide. On a différentes offres, par contre, là, mais on, si on parle de, de valider des sites, par exemple, du gouvernement, c'est important. On n'hésite pas à aller chercher des experts. Puis, euh, jusqu'à maintenant, ça, c est, c est, ça a été un, un beau succès. Jean-François, votre entreprise embauche beaucoup de personnes régulièrement. Vous êtes tout le temps en train de, de chercher du monde. De ce côté-là, comment ça va avec les personnes? Est-ce qu'il est-ce qu'ils arrivent euh, avec une certaine expérience de l'école ou du marché? Naturellement, ils arrive avec à peu près zéro expérience en accessibilité. C'est quand même, même surprenant que, alors que, excusez, à Québec, là, les écoles, il y a plein d'écoles autour, ils savent que les standards sont là depuis des années qui s'en viennent. Là. Et... Oui, sauf que c'est une question de compréhension. Je veux dire, si les professeurs ne sont pas conscients de c'est quoi l'accessibilité, ils peuvent pas inculquer cette importance-là à leurs élèves. Donc, ça revient encore à la qualité web que je parlais tantôt, c'est ce n'est pas quelque chose que tu peux juste dire ben « Regarde, tu le fais comme ça, puis c'est cartésien, un petit peu comme le, pas un robot qui peut l'appliquer. » Donc, il faut que les profs comprennent bien tous les enjeux et qu'ils le et qu'ils expliquent aux étudiants. Puis ça, ça se fait pas. Ce que font les profs présentement, c'est qu'ils disent « Ah, ben regardez, il y a ce nouveau standard-là qui existe, il faudrait que… »« Allez le lire. »« Allez le lire, puis appliquez-le dans le projet. » Le prof, quand il vérifie le projet, il n'y a aucune idée c'est quoi, donc il ne peut pas vraiment dire est-ce que est, ça le respectait ou non. T'sais, il y a eu des conférences, même, données à des élèves, tout ça, mais ce n'est pas encore inculqué dans euh, la formation en tant que telle. Mais les, pour euh, chez vous, vous formez, tout le monde y passe, même toi, tu as été formé? Même moi, j'ai eu, eu une formation, donc tout le monde y passe, nous, euh, même les corps de métiers qu'on pourrait penser, qui ne sont pas directement reliés, on veut former vraiment tout le monde. Euh, donc, les, la direction, les vendeurs, euh, tout le monde est formé à euh, une formation de base en accessibilité. Euh, ça, ça donnait un bon coup de pouce. C'est sûr qu'avec le roulement, c'est toujours à recommencer, mais c'est vraiment euh, la, une des façons qu'on qu qu veut fonctionner. On a mis aussi un chef de pratique, donc pour tous les projets en tout temps, on a un système de ticketing, finalement, pour tout, chacun des projets. Donc, à tout moment, un développeur qui a une question peut ouvrir des tickets pour poser des questions, pour se faire aider. Donc, on mm -hmm. aura une mini-communauté qui est en train de se former entre les équipes pour euh, aider à la formation. Et ça, c'est ce qui est le plus payant, finalement, pour l'accessibilité. C'est ce qui coûte le moins cher à implanter et qui donne le plus de résultats rapidement. Mm -hmm. Donc, ça, la petite communauté de pratique, c'est vraiment euh, essentiel. Euh, c'est pas mal ça. Sinon, on fait beaucoup de formations à l'interne aussi. Mm -hmm. Donc. Euh, Le marché, euh, Jean-François, euh, à Montréal, est-ce que c'est différent? Est-ce que ceux qui sortent des écoles à supposer que c'est plus les écoles régionales sont un peu mieux préparés? Non. Non, c'est. Regardez les noms des standards, là. Quand ils seront nommés de manière humaine, puis qu'ils vont dire. C'est pas... ça. C'est. Pour moi, là, c'est. À partir du moment où on peut nommer, je ne suis pas capable de me souvenir du nom du standard, c'est difficile pour moi de l'enseigner aux autres. Ouais. Puis je pense que l'accessibilité souffre de ça, effectivement. C'est que ce n'est pas accessible. Le sujet ne se présente pas de façon accessible et donc ça n'intéresse pas les gens assez à mes yeux. Ça crée, on ne crée pas de passion autour de ça. Euh, chez nous, je peux pas dire que c'est un facteur d'embauche, sauf euh, peut-être pour les... Euh, c'est pas un critère Un critère, oui. C'est pas un critère d'embauche, sauf pour les intégrateurs, Parce que évidemment. de toute façon, vous sentez que... Que, euh, vous allez être obligé de les former ou de. Fait que ça sert à rien de chercher. Exactement. Ce qu'on Si quelqu'un se présente avec une bonne expérience, ça serait-tu. Ah non, c'est sûr que c'est. Pour moi, c'est un élément. Comme je dis, pour moi, l'accessibilité, c'est un, un gage d'excellence. Quelqu'un qui fait un produit accessible, c'est généralement quelqu'un qui maîtrise son art dans le digital. Donc, c'est probablement quelqu'un, on va porter plus attention à quelqu'un qui nous parle d'accessibilité dans son CV. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va demander parce que c'est trop rare. Rapidement, il nous reste à peu près cinq minutes. Pas toutes cinq minutes pour toi. Il reste un petit point. Mais tu peux déjà inclure l'avenir, si tu veux, si on regarde le perfectionnement et l'avenir. Donc, qu'est-ce que tu vois présentement par rapport à vous déjà, la formation que vous donnez, peut-être tout ça? Qu'est-ce que vous allez changer dans l'avenir, si vous allez changer? Vous êtes en pleine réflexion, vous devez avoir des... Tout à fait. Donc, on est en pleine transformation. De façon générale, William est très actif dans le marché, que ce soit au niveau des formations, des conférences et tout ça. Donc, surveiller 2013, on a plein de choses qui s'en viennent. <rire> L'accessibilité, la gang, là, ça va être le sujet de l'année prochaine. Donc, euh, non, en, en toute... Euh, tout, euh, Modestie. Euh, oui, c'est ça. De façon plus sérieuse. Euh, <rire> je ne pourrais pas... Oui? Plus bas? Le micro. Ouais. Plus bas, plus... Plus, plus bas, fort. Plus fort. Ça va? All right. Donc, euh, essentiellement, euh, je crois que faut juste laisser le temps à la connaissance d'entrer. Mais je vous dirais, euh, moi, le point sur lequel j'aimerais m'arteler pour 2013, c'est de rendre l'accessibilité accessible. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est de rendre Ou ça rendre un sexy. peu plus… Euh, Bien, ouais, on peut appeler ça sexy si tu veux. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire, puis ça va être un beau défi, puis ça va prendre du monde dans la salle ici, là, pour nous aider. Donc, euh, voilà. Alors, euh, s'il n'y a jamais des intéressés, euh, il y a toujours des projets on the qu'on fait, <rire> des sans cassettes, des événements. Comme Bref. Le... Comme là, comme là. Toi, pour l'avenir, qu'est-ce que tu te vois? Chez vous, hum, euh, c'est pour le marché? Bah, c'est ça. Un conseil que tu chez, nous, chez nous, c'est vu comme une opportunité. Évidemment, l'intérêt des clients pour l'accessibilité, c'est une immense opportunité. On a plusieurs projets en cours qui, qui nécessitent d'être accessibles, Hydro-Québec étant un de ceux-là. Donc, on se sert de ces opportunités-là pour euh, raffiner ce qu'on fait, rendre tout ce qu'on fait réutilisable pour finalement... Faire en sorte que… Et pas réinventer peut, la roue. Pas réinventer la roue, mais justement améliorer ce processus-là pour pouvoir atteindre des niveaux de subtilité qu'on n'arrivait pas à faire par le passé. Donc, vous allez perfectionner la roue. Oui, c'est okay. ce qu'on essaie de faire, ouais, Exactement. jean François. Pour l'avenir, nous, à l'interne, chez Libéo, il y a beaucoup de changements encore, veut, beaucoup d'ajustements qu'on veut faire pour euh, augmenter notre qualité. Et peut-être un point qu'on… Qu que moi, je commence à voir dans l'industrie, c'est que bon, l'accessibilité, c'est quelque chose de quand même très. C'est un, un beau buzzword présentement. Euh, il y a quand même au gouvernement, vu que c'est une obligation, il y a, il y a de l'argent qui est là. fait que y a beaucoup de monde qui s'improvise faire de l'accessibilité. Mmh. Euh, c'est dommage, mais dans les prochaines années, il y aura plein de sites qui vont être marqués. Ah, on, on respecte les GQRI 008, mais ça ne sera vraiment pas le cas. Euh, il y a quand même des redditions de comptes. Ils vont pouvoir dire n'importe quoi, tu crois? Présentement, les gens ne connaissent pas assez les implications de ce que ça a pour vraiment être capable de faire une reddition de compte là-dessus. Mmh. Donc, c'est dommage, mais ça, ça a être un problème qui s'en vient à Moi, c'est ça que je vois dans l'avenir qui est problématique. Il faudrait, il faudrait faire quelque chose de ce côté. -là. Il faudrait faire quelque chose là-dessus. Puis, je pense que c'est les gens ici qui sont les mieux placés pour parler de ça, euh, de cette problématique-là, et s'assurer que les gens comprennent bien c'est quoi l'accessibilité. Pas juste dire « je le fais ». Donc, mais... une certaine validation euh, ou une certification, je sais qu'il y a… Pas une certification, non. mais une certaine validation et oui, que les gens, quand il y a un site qui est pas accessible et qui a vraiment des affaires flagrantes, ben qu'ils l'écrivent, qu'ils le disent. Et pour, en euh, Australie, il y a un site où est-ce qu'ils mettent euh, régulièrement, bon, ce mois-ci, chers euh, cher, euh, internautes, on regarde l'accessibilité de ce site gouvernemental-là, tam, tam, tam, et c'est la place publique, si on veut, qui met une certaine pression sur euh, certains sites. Ce serait peut-être une solution. Proposition Bon, pour nous, euh, l'accessibilité euh, dans l'avenir, ça, ça va occuper et ça occupe déjà une, une place de plus en plus grande au niveau du chiffre d'affaires. Moi, je suis président, c'est un, un aspect qui est important. Euh, donc, à, à terme, peut-être le tiers de notre chiffre d'affaires, c'est un secteur, on veut se spécialiser important de, de, de, de nos affaires. On ajuste l'offre au fur et à mesure des besoins. Récemment, entre autres, l'offre s'est beaucoup ajustée au niveau des besoins de rendre accessible des documents téléchargeables plein de demandes rentrent là-dedans. On a investi beaucoup. Pour ceux qui nous suivent depuis un an et demi, euh, on a créé un groupe LinkedIn. Il y a 500 personnes. C'est un groupe euh, qui, qui, qui a beaucoup, beaucoup d'échanges de, de, qui se font, puis de, de collaboration. On a aussi organisé à 11Y, Québec euh, le 9 octobre dernier. On s'est investi là-dedans, mais l'investissement commence à rapporter des petits. Ça fait quand même 18 mois qu'on qu'on a décidé de s'engager dans ce domaine-là. On va continuer de le faire, d'améliorer, puis de d'étendre de, de, notre offre de, de de services, toujours un peu dans le sens de l'accompagnement. Nous, on ne fait pas de site web, c'est un peu différent mon discours de mes collègues, mais euh, dans, dans le domaine des besoins d'accompagnement des ministères organismes, ils vont en avoir pour un bout de temps, puis on, on veut s'inscrire là-dedans. Est-ce que, Denis, on a le temps pour quelques questions? Est-ce qu'il y a des questions pour nos panélistes? C'est beau? D'accord. Alors, euh, je vous remercie beaucoup, puis je remercie euh, toute l'organisation pour l'événement.